Agnès peut ancrer les doigts dans le sol, s'amarrer au sol, se connecter à la terre et sur une inspiration, on va monter les bras vers le ciel, regarder devant, allonger les flancs, détendez vos épaules, allongez vos coudes et sur l'expiration, replacez les bras au niveau des épaules, les paumes de main tournées vers le sol. Puis sur une inspire, on va ouvrir le haut du corps, on regarde le ciel, et sur l'expiration, partez en avant, les mains se rejoignent, contractez le ventre, amenez le nombril sur la colonne. Celles qui sont debout, comme moi, pliez les jambes légèrement. Puis sur une inspire, montez les bras vers le ciel, gardez les mains jointes, allongez les flancs, allongez votre colonne, allongez les coudes, touchez le ciel du bout des doigts. Et sur l'expiration, repoussez les murs, bras le long du corps.